Bonjour les amis, nouvelle journée sur les marchés donc on examine un petit peu ce qui s'est passé. Donc vous avez certainement vu ma vidéo d'hier donc concernant vidéo du 8 avril 2020 donc on est en confinement et donc euh, je vous parlais de, des marchés, est-ce qu'ils vont monter, est-ce qu'ils vont baisser et bien actuellement on voit qu'on a aujourd'hui une nouvelle journée de hausse. Donc on est toujours aux alentours des 10 10.500, je vous avais montré hier donc à ce niveau-là on a une zone ici dangereuse puisque c'était ici un support qui devient de ce côté la résistance et qu'on a ici également le nuage Ishimoku mais pour le moment on reste donc toujours dans un, un biais haussier. Donc il n'y a pas de raison pour le moment de, de changer. On va voir ici si l'indicateur donc uh, Ishimoku va casser et si on va casser la, le nuage ici. Mais bon ça peut prendre encore plusieurs jours où on peut avoir une réaction ici assez, assez forte. Donc difficile de dire ce qui se passe mais pour le moment vous voyez on a des bougies Ekenashi vertes. Euh, quand même euh, assez grande donc euh, est un... on est toujours dans une tendance haussière, il n'y a rien à faire. On a la réaction donc par rapport aux 8000 qu'on avait touché là. Bon s'il y a des personnes qui ont encore des, des, des actions euh, et qui ne les ont pas vendues c'est plutôt une bonne nouvelle mais on n'a aucune certitude de ce qui va se passer euh, sur les marchés à l'avenir. Pour le moment ça reste haussier donc on, suit, euh, on va privilégier les, les trades haussiers mais on peut prendre aussi des trades baissiers à certains moments du moment qu'on trade à court terme donc qu'on fait du scalping ou parfois des, des trades qui durent quelques minutes voire quelques heures. Mais on voit bien que la tendance à privilégier est la tendance haussière. Donc au niveau du coronavirus, euh, de la contamination, il ben y, y a des hauts et des bas. Aux États-Unis, à New York, c'est assez dramatique actuellement. Donc on ne peut pas dire vraiment qu'on qu domine parfaitement la situation. Il y a des endroits où ça va mieux, mais on craint une deuxième vague. Donc euh, pour le moment, l'économie est toujours à l'arrêt. En Espagne, on prolonge le confinement. Donc on vient d'apprendre aujourd'hui. On passe du 26, 26 avril comme date limite au 10 mai. Donc on prolonge, il euh, n'y a pas vraiment de raison d'arrêter, ce serait beaucoup trop dangereux euh, de stopper ça pour le moment. Donc la règle générale c'est confinement et au niveau de l'économie, bah, c'est sûr que l'économie elle, elle est arrêtée. Euh, Donald Trump il hésite un petit peu à, à dire exactement ce qu'il faut, faut faire. Euh, il, aimerait bien, il aimerait bien ne pas, ne pas arrêter totalement l'économie américaine, il y a d'autres pays qui pensent comme ça aussi. Mais la santé passe avant tout, euh, on ne peut pas se permettre de, de, de diminuer le confinement parce que bien sûr c'est la seule manière de, de freiner la propagation du virus. Alors bien sûr ce qui manque c'est toujours les tests, on voit bien comment ce qui s'est passé en Allemagne et euh, bon en Allemagne ils ont, ils ont bien, bien moins de cas de contamination et, et de morts qu'ailleurs. Qu Pourquoi Parce qu'ils ont fait énormément tests, de tests et ils continuent à faire des tests donc c'est assez dramatique qu'il n'y ait pas suffisamment de tests et qu'on ne le fasse pas systématiquement. Ce sera une leçon à apprendre pour l'avenir mais en tout cas en, actuellement on n'est pas sorti de la crise et euh, il faut être très prudent. Donc comme vous le voyez ici on est sur le DAX, euh, on reste donc dans une optique haussière, on verra demain ce qui se passe. Euh, Est-ce que le marché euh, ouvrira demain matin encore euh, plus haut Difficile à dire ou bien est y aura un gap baissier Donc pour le moment je vous conseille de privilégier bien sûr la hausse. Après quand on va sur, sur des unités de temps plus petites, là on est en délit Donc si on va en, sur, sur 4 heures, bon ben on voit en 4 heures ce qui s'est passé. Donc vous voyez on a encore des, des bougies haussières ici. Donc ça peut, ça peut continuer, on, est, on a le, le nuage Ishimoku ici qui est, qui est bien vert. Ici on, on semble vouloir casser, on insiste pour vouloir casser les 10.500, ce serait une bonne chose mais il faut faire attention parce qu'on est donc sur une zone ici graphiquement une zone dangereuse. Donc ne faites pas des trades à long terme, ne laissez pas vos positions ouvertes la nuit parce que vous pourriez avoir une surprise le lendemain matin. Mais euh, donc vous pouvez en cours de journée euh, trader à plus court terme. Donc si on va voir sur le 1h, vous voyez on a eu des, des petites réactions. Vous voyez il y a des petites réactions. Il y a parfois moyen de, de prendre des trades à la baisse parce que là vous voyez 3 heures d'affilée. Si vous allez voir sur des unités plus courtes, eh bien, il y a moyen bien sûr de faire des trades. Vous voyez ici le beau mouvement qu'on a eu ici, vous voyez. Et puis ça repart à la hausse. Donc si on regarde sur le 15 minutes ici, on voit qu'on a des beaux mouvements à la baisse aussi. Donc vous voyez ça ce sont toutes des bougies 15 minutes et puis ça repart à la hausse en, en bougies de 15 minutes, on a de nouveau des réactions. Donc si vous faites du scalping, si vous allez chercher sur le 5 minutes ou le 15 minutes, ben, il y a moyen de, de prendre vraiment de, de très beaux trades, soit des trades d'affilée, vous prenez chaque fois des gains et vous sortez euh, rapidement. Euh, soit vous essayez de laisser un petit peu plus longtemps, vous mettez votre stop loss à break even, vous laissez courir, euh, c'est possible aussi. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans une tendance haussière donc il ne faut pas s'imaginer que ça va descendre non-stop, on est dans une tendance haussière. Donc attention lorsqu'il y a des réactions comme ceci, il faut être très prudent. Euh, mais vous pouvez bien sûr trouver euh, des beaux trades à faire en 5 minutes, en 1 minute, en 15 minutes. Donc euh, ici pour le moment vous voyez que ça stagne un peu mais regardez les bougies en 1 en, en minute et en, à la baisse comme à la hausse, il y a moyen, il y a moyen de se positionner. Euh, donc il y a toujours moyen à n'importe quel moment de la journée de, de gagner lorsqu'on fait du scalping. Donc mon conseil actuellement restez avec ce biais haussier mais ne laissez pas votre aide ouvert la nuit. Regardez bien toujours la tendance à long terme, commencez par la regarder en journalier. Donc vous commencez par regarder ça le matin, vous regardez aussi s'il y a des, des risques de retournement. Bien sûr actuellement on est en plein dedans ici donc euh, très dangereux, zone très dangereuse, on peut avoir une réaction assez forte, très brusque. Donc mettez toujours un stop loss, un stop loss de sécurité même quand vous faites du scalping. J'appelle un stop loss de sécurité, un stop loss à 10 pips, 20 pips pour que ça n'explose pas votre compte, que vous puissiez récupérer une perte éventuelle euh, en 2-3 jours ou moins si possible. Euh, mais euh, pas perdre 100 ou 200 pips euh, pour un mouvement brusque du marché et ça arrive. Hein. Donc soyez très prudent quand on est dans une zone comme ça et tradez toujours dans le sens de la tendance. Maintenant même s'il y a ce risque-là, la tendance est toujours haussière, on est toujours aux alentours des de 10.500. Donc euh, on, il semble qu'il y a des tentatives de cassure donc de des de 10 10.500. Euh, donc gardez ce biais, ce biais aussi, euh, c'est ce que je vous conseille pour, pour la journée de demain. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la. Si vous souhaitez vous former au trading et au scalping vous trouverez en dessous de la vidéo un lien vers mes formations. Et euh, ce n'est pas parce que vous faites du scalping que vous, pour, vous ne pourrez pas faire des trades plus longs, vous le voyez bien ici comme je vous explique. Mais euh, la priorité reste le scalping, vous avez beaucoup plus d'opportunités en, en faisant du scalping. Donc euh, si vous voulez jouer la sécurité et avoir un taux de réussite euh, très important, apprenez une méthode de scalping. Voilà je vous dis à bientôt, peut-être à demain. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche comme ça vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, au revoir.